Good morning! Allez, sera aujourd'hui. les Avraham, Mordechai Vefani, Lorlea Bat Beila, et Deborah Bat Eliaou Veester. Si vous souhaitez aussi des d'une prochaine vous Nous aujourd'hui. הלכה צרת ביתו וניסית לאחיו השני, ולא אישה אחרת, ומת, כשם שצרת ביתו בטורה, כך צרת, צרתה בטורה, ואפילו אין מאה. כיצד אם מתו צרותיהן מותרות, הייתה ביתו או אחת מכל הראיות האלו מסווה לאחיו, ולא אישה אחרת, מתה ביתו, או נתגרשה, ואחר כך מת אחיו, צרתה מותרת. וכל היכולה למען ולא מענה, צרתה חולצת, ולא Mithya Bon, d'abord, avec toutes mes excuses pour la première Mishnah du Perek, c'est pas moi qui rédigeais les Mishnah, il faut le savoir, elle était vraiment très dure. C'est pas qu'elle était dure, c'est qu'elle était blindée de connaissances, de choses qu'il fallait que la Mishnah elle est venue, elle nous a posées. En fait, je vous avais dit pendant qu'on faisait la Mishnah que la Mishnah, elle va, le poser de manière, elle, va, elle va poser des généralités, et après, dans plusieurs Mishnah qui vont suivre, on va expliquer un peu plus en détail. Donc, en fait, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, parce que vous allez maintenant les tout comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer, on va se familiariser avec les notions. D'accord Dans la première Mishnah, il a fallu d'abord définir c'était quoi les 15 femmes qui peuvent des incestes, qui peuvent être mariées aux frères, on n'a même pas expliqué c'est quoi une tsara, du hiboum e qui vont. Feront... La Mishnah nous prend nous projette directement dans le vif de l'action. Là maintenant on va reprendre doucement, doucement. En fait, dans cette Mishnah, il y aura encore quelques autres Michotes qui vont mettre le zoom sur quelques détails pour mieux les assimiler. C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord tout vous expliquer à l'oral. C'est très simple, d'accord Le principe de c'est quoi une tsara D'abord, juste pour se familiariser d'abord avec les notions. D'abord, peut-être qu'il faut introduire des choses plus élémentaires. Vous savez que selon la Torah, la polygamie est permise. On a le droit d'avoir plusieurs femmes. Une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs mari, bien évidemment, mais un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Premièrement. Ça, notion de base. À part ça, deuxièmement, quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi. C'est un exemple qu'on va rapporter fréquemment, quoi. Un. Un homme a le droit de se marier avec sa nièce, la fille de son mon frère ou la fille de sa soeur, ça vient même, de son permis. A l'inverse, non. Ouais, un enfant n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Ça, c'est une inceste. Mais dans l'autre sens, quand c'est un, un, un homme qui veut se marier avec sa nièce, c'est permis. C'est-à-dire, mon frère, il a une fille, j'ai le droit de me marier avec elle. C'est même mieux que ça. Le dans la Torah, il parle que c'est même une misvalle de, de le faire de la sorte. Même la Gma, elle vente. Dans, dans les ramotes plus tard, c'est un, un bon mariage en général, surtout quand c'est avec la, la fille de la sœur surtout. Il y a beaucoup de chalom entre eux. Et euh, bon, ça c'est une généralité. Deux points avant de commencer. Ensuite, maintenant on va prendre un cas particulier de trois frères. Ça va nous aider pour comprendre la suite. Trois frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Ok Ouais Lévi, vous savez que Lévi il avait une fille qui s'appelait Yochéved, vous avez déjà entendu parler d'elle Yochéved, la mère de M. c'est la fille de Lévi. Yurheved bat Lévi. Donc celle-là, on la met de côté, c'est la fille de lui. À part ça, Réhouven et Shimon, chacun, il est marié avec deux femmes. Réhouven il est marié avec, on va dire, Rachel et Léa, et Shimon, il est marié avec Bila et Zilpa. D'accord Facile Vous avez compris la famille pour le moment, donc on a trois frères, deux frères que chacun il a deux femmes, et Lévi, qui a une fille qui s'appelle Yochéved. C'est clair Le principe de la Mishnah, il est de nous dire comme ça si la fille de Lévi, elle s'est mariée avec son oncle, donc avec Réouven. Maintenant, Réouven, il a donc trois femmes. Il a Rachel et Léa, et en plus, il a même Yorheved. Lorsque Réouven meurt, il avait trois femmes, mais le pauvre, il a eu zéro enfant, malgré les trois femmes. D'accord Donc, quand il décède, en théorie, ses frères, un de ses frères, doit prendre une de ses femmes pour se marier et avoir avec lui, avec elle, des enfants. Là, maintenant se pose un premier problème, c'est que parmi les trois femmes de Reuven, Lévi, il va se retrouver avec sa fille, qui va peut-être se marier avec sa fille, c'est pas possible. Le hiboum, ça veut dire tu prends, il prend la fille, il prend la, la femme de son frère, mais il peut pas prendre une autre qui est inceste pour lui. Vous avez compris la problématique Donc en fait, en deux mots, dans la Mishnah, ça se dit il euh, y a la herva, herva c'est l'inceste, la tsarat erva asura. La erva, elle est au seret les tsarot. Les tsarot, ça veut dire des femmes qui sont... Un homme qui a plusieurs femmes. Alors, le, toutes ces femmes entre elles, elles s'appellent des tsarotes. En, en, en, en, en traduction littérale. Littérale, ça veut dire c'est des, des malheurs. Une, c'est le malheur de l'autre. C'est normal, elles se disputent constamment. Chacun se dispute, c'est mon mari, c'est ton mari. Vous imaginez l'ambiance, comment, comment ça se dirige une maison pareille, quoi. Avec euh, quatre femmes, même si elles ne vivent pas dans la même maison. Elles vivent dans, chacune dans une maison à part, mais quand même... Il y a beaucoup de, de tsarotes, de, Elles sont en. en, comment dire, en rix constante. C'est des tsarotes. Donc en fait, je reviens maintenant sur mon corps. On a Reuven Shimon et il avait Rachel et Léa et Yocheved C'était sa troisième femme. Maintenant, Rouven décède sans enfant. Donc il y a maintenant ces deux frères qui sont là, Shimon et Lévi. Lévi, il dit, bon, bah ben, moi, je peux pas prendre ma fille hein, ma, en marrant. Je peux pas faire le hiboum avec ma fille, parce que même s'il y a le droit de me marier avec la femme de mon frère, pour faire le hiboum, e je peux pas marier avec ma fille. Eh ben, la khidouj, le premier khidouj de la Mishnah, d'abord, c'est de me dire que, eh ben, puisqu'il y a une des femmes de la maison de, de Réouven que Lévi ne peut pas prendre, toutes les femmes, elles vont être interdites. En, en la chambre de Mishnah, donc ça se dit que la erva oseret tsarata. Elle les poteret tsarata. Regardez les trois premiers mots de la Mishnah. poteret tsarot tsaroten. Comme en tous les cas d'inceste, elles dispensent de hiboum leur tsarot. Leur femme, euh, comment... Je n'ai pas, pas de mots, j pas de mots exacts pour dire, mais en tout cas, leur vont accepter le concept. Comment toutes ces incestes-là vont, vont interdire de hiboum ces incestes-là, ces tsaroths Alors justement, la Mishnah va commencer à me raconter le cas qu'on a évoqué. Mais avant qu'on rentre dans la Mishnah, je préfère maintenant prendre l'histoire et la continuer. Bon, on se retrouve que maintenant, Lévi, il n'avait pas le droit de se marier ni avec, ni avec. bien évidemment, Yochébète, sa fille. Mais ni même avec Rachel et, Rachel et Léa, il pouvait pas se marier avec elle parce que c'était des tsarotes Herva. Mais par contre, Shimon, lui, pouvait faire le hiboum. Imaginez maintenant que Shimon, il a fait le hiboum, mais pas avec Yocheved. Il a fait le hiboum avec Rachel. Donc Shimon, il a maintenant trois femmes. Il a Bila et Zilpa. Et en plus de ça, il a Rachel, qui était la femme de Reuven. Après, Shimon, Misken, lui aussi, il décède sans enfant, le pauvre. Maintenant, il a. Lévi, c'est le troisième frère maintenant qui est là, il se retrouve avec trois femmes qui sont devant lui, les femmes de Shimon. Il n'y a pas d'inceste a, a priori. Parce que là, a sa fille elle le plus mariée avec Shimon. Eh ben malgré tout, elle est Parce que maintenant, il faut bien comprendre, à partir du moment où Reuven, il est décédé, sans que sa femme puisse être permise à Lévi, parce que, comme on a dit, Rachel et Léa ne pouvaient pas être permises à cause de Yochéved. Eh bien, Rachel et Léal vont devenir des... Vous savez que le, la sœur du frère, la femme du frère, c'est aussi une inceste. La Torah t'a dit, s'il y a la à de Hiboum, tu lèves l'interdit du Hiboum, t'as le, le droit de te marier avec elle. Mais s'il n'y a pas de à de, hiboum, y a pas de, de Hiboum, on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de son frère. Or, par rapport à, euh, à Lévi, les Réhouvennes, les trois femmes de réouven sont des incestes, puisqu'elles n'ont elles pas eu la à de Hiboum. C'est-à-dire que Rachel et Léa, elles n'ont pas eu de misa de C'est devenu des chétachiv, chalobim, comme mitzvah. Les femmes de son frère, alors qu'il n'y avait pas de mitzvah. Et donc, Rachel et Léa, ça sort, sort qu'elles qu vont devenir des incestes. Si elles sont incestes, pour lui, c'est la femmes de son frère, alors qu'il n'y a pas de misa de hiboum. Shimon, lui, se marie avec ensuite Léa, par exemple, ou Rachel. Et ensuite, lorsque Shimon décède, il n'avait pas d'enfant. Il s'avère que maintenant, parmi les trois femmes qu'il y a, il y en a une qui a une inceste, c'est Rachel, qui a, qui a été contaminée par. Le d'accord. Mais maintenant, elle est devenue un pour lui. Il a présent avec elle, et puisqu'elle est un elle va interdire de nouveau les deux autres, même Bilais il part. Et donc les femmes, elles vont être toutes mina khalitsa ou mina Il n'y a plus de ni de misa de hiboum, ni de misa khalitsa. Ça, c'est la première moitié de la Mishnah. Mais je ne vais pas vous la faire tout de suite dans les mots, parce que j'ai envie déjà. Si déjà vous avez bien accroché, on continue directement la suite de la Mishnah. Avec maintenant, si toutefois, lorsque on revient maintenant en arrière, quand les trois étaient vivants, il y avait Réhouven, il était marié donc avec Rachel Elea et Léa et Jocheved. Et ensuite, ça s'est mal passé avec Jocheved. Il a divorcé, il l'a donné le guet, il l'a renvoyé. Lorsque Réhouven décède, et eh bien maintenant, il s'avère qu'au moment où il est décédé, il va faire la mise de Hiboum. Lévi se retrouve avec deux femmes qui ont le droit de marier avec elle. Le fait qu'elles se sont rencontrées à une époque, auparavant, avec sa fille, dans la même maison qu'à l'époque où, où Reuven était marié avec Reved et Rachel et Léa, le fait qu'elles étaient ensemble dans une même maison, ça n'a pas communiqué, ça n'a pas contaminé, ça n'a pas communiqué l'interdit aux autres. Tant que, les vies, tant que Reuven est encore vivant, il eh n'y ben, a pas eu de mitzvah des donc il n'y a pas pour le moment l'interdit de. Elle n'a pas communiqué son interdit aux autres. Donc si ensuite il la divorce, ou bien Réouvenil Reu, décède, même principe elle va décéder, Eh bien, il s'avère que maintenant, ensuite, quand Reuven va mourir, il a deux femmes qui sont aptes à être mariées avec Lévi, Lévi va pouvoir en prendre une aussi, d'accord Là, on a fait vraiment 80% de Mishnah. Allez, la dernière partie, on la laisse pour après. D'abord, on commence à traduire. Comment les vont-elles dispenser de mitzvah de hiboum les tsarot Comment les incestes vont dispenser les autres femmes, les femmes qui sont tsarotes Haïta Bito, s'il y avait sa fille, donc la fille de Lévi, au Khévet, au Mikola ou une des autres, Mais je ce n'était pas la fille de Lévi, c'était la soeur de sa femme de Lévi. Lévi est mariée à, une, à une, une femme, que sa soeur c'était celle-là. D'accord Tous les cas qu'on évoquait, les 15 femmes en l'occurrence. Donc, il y avait sa fille, ou toutes tout tout tout autre toutes sortes, toutes autres incestes. Nesual arrive, qui était marié à son frère. Donc en deux mots, Yochevet est marié à son frère Reuven, Veloicha Et Reuven, il avait une autre femme en plus. Il avait Rachel et même Rachel le j'ai rajouté. Vamet et il est décédé. Reuven est parti. Alors quoi? Keschem shebitoptura. Autant que sa fille, elle est dispensée du ibum parce qu'il peut pas se marier avec sa fille. et bien, katzara taptura. Idem sa tzara la Rachel et Léa, qui étaient elles aussi mariées avec Reuven, vont être aussi dispensées de Hiboum, par rapport à Lévi. Maintenant, deuxième cas de figure. al khatsarat Bito, suite plutôt, suite de l'histoire. Al-Khat de Bito, elle est partie à la tsara de la Safi, en l'occurrence. Rachel, qui était aussi la tsara de Yocheved, c'est elle qui est partie se marier avec Shimon. Benisset Lachi Vachéniel, elle se marie avec le deuxième frère, avec Shimon. Isha et Shimon, il avait une deuxième femme, il avait Bila Zilpa va mettre, et ensuite, Shimon, il est mort, lui aussi, son enfant. Eh bien, la Mishnah, va me dire, « Keshem, chez Tzara de autant que la Tzara de sa fille, en l'occurrence, Rachel, elle est dispensée de Musa de Ibum, car Tsarat Tzara Taptura, idem, aussi pour la Tzara de la tsara, Ouais, elle va être aussi dispensée de l'Iboum. Afilouen maintenant, même si elles étaient sans Mim, si ça continue, après, Bila, qui est parti se marier, ensuite, quand il est décédé, c'est Bila qui est parti se marier avec... Yehuda et Yehuda il avait une deuxième femme qui s'appelait Tamar. Et après, Yehuda il est décédé, et eh ben, ça va communiquer l'interdit ensuite, et ainsi de suite, si ça continue encore avec d'autres femmes, d'accord a fait le même même s'il en a 100. Ensuite, deuxième cas maintenant, ça c'était la première partie de la Mishnah. Deuxième cas maintenant, c'est... Comment c'est le cas maintenant où je t'ai dit que si elles sont mortes, toutes les incestes qui étaient mariées, elles étaient ensuite, elles sont mortes avant que le frère décède, son enfant, en l'occurrence... Yocheved, elle est. Que je te dis que maintenant, si elle est. Je te dis, si Yocheved, elle décède, les frères, les, les autres tsarotes de Yocheved Rachel, elles-elles vont pouvoir faire le hiboum. commence par exemple le cas Elles vont le terminer. C'est simple. Haïta Si il y avait sa fille, en l'occurrence Yocheved, ou Achat Mikola, Arayot Elo, ou n'importe quel autre cas dans ce qu'on a évoqué. Comme je dis, la femme, la sœur de la femme. Nesua la était mariée à son frère, donc Yocheved Maria à Reuven. Véloïcha Kheret, et il a une deuxième femme. Rachel, metabito, sa fille, elle est décédée, c'est-à-dire, elle est décédée dans du vivant de Reuven. au nidgarja ou bien, Reuven, il lui a donné le guet, il a divorcé. Et après seulement, il est décédé, Reuven, sans enfant. Donc, il ne reste plus qu'une seule femme, qui n'est plus une tsarate Herva, c'est plus une, une, comment dire, une voisine, une tsarate de la Erva, parce que la Herva, l'inceste, la elle, elle a déjà... Quitter la maison, elle n'est plus là où le monde, eh bien, tsarata montait. Ok Cette elle va devenir par Je vous ai dit 80% maintenant. Après, il reste une petite phrase. Et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. On va introduire le sujet, mais très rapidement, parce qu'on en reparlera longuement, beaucoup plus tard. On en parlera très longuement de c'est quoi le mioun. Vékola yékola en ana, À part ça, la Mishnah que toute femme qui pouvait refuser et n'a pas refusé, eh bien, sa tsara, elle devra nécessairement faire la khalitsa et pas le hiboum. Bon, de quoi on parle, c'est très simple. En deux mots, très rapidement. Dans la khalitsa, une, une fille qui n'est pas encore âgée de 12 ans, le père, il a le droit de la marier à qui le veut. Il va la marier minato. Mais si le père, il n'est pas là, par exemple, il est mort, alors il n'y a plus personne qui peut marier sa fille. On ne va pas dire que la mère, elle va pouvoir la marier, ou que les grands frères, ils vont pouvoir la marier. Selon la Torah, elle ne pourra se marier qu'elle-même lorsqu'elle atteindra sa majorité, qu'elle sera assez réfléchie pour pouvoir, assez consciente, attendre 12 ans pour pouvoir se marier. D'accord Premièrement. Malgré tout, Chachamim ont décrété qu'on on peut créer un mariage midéra banal. Que la mère et les frères, qui sont responsables d'éduquer la sœur, pourront s'ils le veulent, marier cette fille-là à quelqu'un. Maintenant, c'est que le chinois, ne marche pas à Minatora, parce que Minatora, c'est qu'elle qui décide de son sort. S'il n'y a plus le père, qui est le... Pro... Pas le propriétaire, mais qui est le grand tuteur pour décider de ça, s'il n'y a plus de père, plus personne ne pourra décider à sa place. Malgré tout, Rami, on a décidé que la mère et les frères peuvent décider ensemble de marier la soeur. C'est pour protéger les enfants, entre parenthèses, parce que c'est fréquent, dans, dans, dans Yeromot, on découvre que c'était quelque chose de très fréquent, en fait, d'abuser des enfants qui n'étaient pas protégés. Imaginez, une petite veuve, une petite orpheline très facilement, les gens pouvaient abuser d'elle. Les on la grave parler même aussi des, des, des, des folles ou des trucs comme ça. Des, des, que très facilement, avaient, malheureusement, ça a toujours existé des gens qui, des gens malsains qui tournaient qui traînaient dans les rues. Il Faut faire très attention. Et bien, la mission, alors même principe aussi, Rami ont instauré que maintenant on préfère que cette jeune fille, au lieu qu'elle soit entre les mains de la mère, elle est déjà occupée avec ses soucis et les frères qui sont chacun dans son rue s'ils ont l'occasion de la marier à quelqu'un, que quelqu'un, une fois qu'elle un, qu va se marier, elle va vivre dans sa maison, plus personne ne va vouloir l'approcher, parce que c'est la, la femme de Plony, d'un tel, donc on ne va plus l'approcher, vraiment on qu'elle pourra se marier. Malgré tout, si elle veut, maintenant, cette fille-là, en grandissant, à n'importe quel moment, et à plus forte, raison, lorsqu'elle atteint la majorité, bidou quand elle atteint la majorité, elle peut, si elle, peut, elle, si elle veut, elle peut refuser l'Ekidushin. Elle peut dire, bon, vous m'avez marié, mais finalement, ce mari-là... Il ne m'intéresse pas, il n'est pas agréable, il est amer, il est ce que vous voulez. Elle refuse, elle fait le miun. Il y a des alakot, comment précise, comment refuser, passer dans le bed-din ou pas dans le bed-din. Il y a tout un Perek, Perek Betchabai, qui va nous parler de ça. D'accord Comment exactement faire le miun Alors maintenant, on revient maintenant dans le cas. Imaginez que Lévi. Bon là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Imaginez en fait que Lévi. Yorheved, ce n'était pas sa fille, c'était sa belle-sœur. Lévi, il est lui-même marié à une femme, qui est la de -h -h et -h -h est sœur de Yorheved. Yorheved, c'est sa belle-sœur, qui est une petite fille orpheline, qui a été mariée, Midera à Reuven. C'est le principe de la en fait. D'accord Ça veut dire que maintenant, Lévi, en fait, quand Reuven va décéder, Lévi va se retrouver avec la femme de Reuven et aussi une car, une, une anceste, une proche-parent de lui, avec qui il ne peut pas se marier, mais que Midera Ça veut dire que selon la Torah... Il n'y a que la Rachel qui est la vraie femme, et donc elle est les hiboum, il doit faire le hiboum avec elle. Midera Banan, Khamé, ont instauré que malgré tout, Yuchévet, c'est aussi la femme de Réhouven, Midera banan. Donc de ce fait, quand Lévi va décéder, quand Réhouven va décéder, Lévi ne pourra plus faire, bien évidemment, le hiboum à sa petite belle-sœur. Parce que c'est sa femme, même si Midera c'est la sœur de sa femme, elle lui interdite. Mais le Khidouche, maintenant, Mishal va me dire, même la grande, même Réhouven, qui est la vraie femme, même Rachel, qui est la vraie femme de Réhouven, Lévi ne pourra plus lui faire le hiboum, mais il devra quand même lui faire la khalitsa. Vous avez compris le principe C'est ce que la Misha me dit. Et toute femme, toute petite fille en fait, qui avait la possibilité, le droit, de refuser, de faire le mioun, mais elle n'a pas refusé le mariage, donc elle est restée mariée jusqu'à que Réouven décède, et bien la Tzara, la Tsara, donc Rachel, elle devra... Nécessairement faire la Khalidza, mais on ne va pas lui permettre de faire le Iboum. Pourquoi Parce que, étant donné que Midera Banane, elle est mariée, alors on va considérer Rachel comme si c'était sa femme, donc c'est une Tzarat Erva, comme on a expliqué. Mais malgré tout, puisque c'est que Midera Banane, ce n'est pas vrai du point de vue de la Torah, donc, donc Rachel, il va falloir la libérer en lui faisant la Khalidza. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous suis... souhaite une journée de tout ça.